Shalom, shalom adorateurs, adoratrices soyez bénis vous qui êtes connectés en ce premier jour du mois de novembre nous sommes dans le onzième mois et je crois que le Seigneur a de grandes choses pour nous c'est pas encore fini toi qui hésites encore toi qui te poses encore des questions, laisse-moi te dire, adorateur, adoratrice, que ce n'est pas encore fini. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Et je voudrais donc t'encourager à tenir bon, à tenir ferme. Oui, certainement tu es surpris ou surprise parce que tu vois certainement le numéro ou euh, la page de l'adoratrice Georgette zamblé Balier. Effectivement, j'utilise son profil parce que nous étions allés soutenir notre bien-aimé fils, l'adorateur Franklin. Et donc, de là-bas, si je devais rentrer chez moi à Yopougon, je n'allais pas être en mesure d'être au programme. Jésus-Christ m'attend, il nous attend parce que nous avons rendez-vous avec lui chaque jour à 21 h Et je ne voudrais pas, je n'ai pas voulu donner faux rendez-vous à mon maître. Qui suis-je pour donner un faux rendez-vous au maître? C'est pour cela ce soir. Ce premier jour du mois de novembre est spécial. Je serai en adoration avec la bien-aimée sœur Georgette Zamblé-Balier et avec ma fille Ouattara Nzrama Matitia. Donc, euh, soyez prêts, soyez prête. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Gloire Amen. à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Oh, Baba. Oh, Esaïe 12, verset 5 dit Célébrer l'Éternel. Il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Alors, nous allons célébrer l'Éternel. Nous allons célébrer avait, nous allons célébrer El Chique-nous, nous allons célébrer oh, la, le, notre Papa, oui, Jésus-Christ de Nazareth, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, mon cœur est dans la joie, oui, chaque fois que nous devons nous retrouver. Vous n'imaginez pas la joie qui m'anime. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, j'ai dit, la joie, l'onction. Oh, rabaye kerebo, shibraya, sakaraba, Le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Il est déjà à l'œuvre. Oh, rabaye kerebo, shibraya, sata. Adorateur, adoratrice, depuis un certain moment, le Seigneur a mis à mon cœur, il m'a dit que nous sommes dans une dynamique, une dynamique de joie, une dynamique d'adoration. Et lorsque je partageais cela avec l'adoratrice Georgette zamblé balier elle m'a effectivement dit qu'elle aussi, le Seigneur lui avait. Euh, euh, donner cela comme, euh, euh, euh, je pourrais dire, euh, ordonnance. Et comme nous savons que l'Esprit de Dieu est un, nous pouvons donc saluer la grandeur de ce Dieu, Kerebo Shibraya Santaraba. Oh, adorateur, adoratrice, ce soir, nous allons continuer ce que nous avons commencé euh, il y a quelques temps de cela, et l'adorateur Franklin aussi, nous a euh, conduit dans euh, ce temps d'adoration, dans ce temps de célébration. Et donc nous allons continuer avec lui. Nous allons continuer dans cet élan d'adoration. Souffrez, ce soir, je me laisse conduire. Nous n'aurons pas euh, de texte sur lequel nous allons nous, euh, nous, allons nous euh, baser. Je dis, nous sommes dans une dynamique d'adoration, de, de loin, de célébration à notre Dieu. Et la Bible dit dans Ésaïe 5, « Célébrez l'Éternel. » Oui, célébrons-le ce soir. Joignez-vous à moi pour le célébrer ce soir. Joignez-vous à nous pour le célébrer, à ce trio que nous sommes ce soir, pour le célébrer, car il a fait des choses magnifiques. Il a fait des choses extraordinaires et elles doivent être sues par toute la terre. Élevons la voix et adorons-le adorons ce soir. Éternel tendre Père, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Te comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas te salmodier, comment ne pas te salmodier. Comment ne pas t'élever Comment ne pas te magnifier Toi qui es Dieu, toi qui te fais les choses merveilleuses, toi qui, a, toi qui nous, nous prends de la poussière et nous fais asseoir à la table des rois. Oh, Rabba Yekerebo Shibra Santa. tu ne regardes pas à ce que nous sommes. Les hommes nous Fous nous aux pieds, les hommes nous euh, euh, bafouent. Mais éternel, toi, Père, quand nous venons à toi, dans notre état de putréfaction, dans notre état de souillure avancée, dans notre état de, de, de, de, de, de péché, de saleté, tu nous ouvres grandement tes bras d'amour. Oh, Éternel, nous bénissons ton nom ce soir. Nous te magnifions, nous t'exaltons, nous levons. Le Dieu tout-puissant, le Dieu à qui rien n'est impossible. Toi qui changes encore, toi qui changes le cours de l'histoire de tes enfants. Oh, comment ne pas te louer ce soir Comment ne pas te salmodier ce soir? Comment ne pas te faire asseoir sur ton trône de gloire? Santa, nous te louons, Seigneur. Nous te salmodions, Éternel. Oh Santa, Baba Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi? Il n'y en a point comme toi dans le ciel. Il n'y en a point comme toi sur la terre. Oh, « Oh, béni sois-tu, Adonai, toi en qui il n'y a point d'homme de variation. Tu n'es pas un homme, oh Jésus-Christ de Nazareth, pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir, Seigneur mon Dieu. Oh, quel Dieu merveilleux tu es, quel Dieu glorieux tu es, quel grand Dieu tu es, oh béni sois-tu. » Béni sois-tu pour ton amour manifesté pour chacun d'entre nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour manifesté pour la plateforme. Korabaché kerebo, santo. Oh Ribaya Karaba Babaie Keribo Robo Shibaya Santa Rabache <muches> Gede Giri Mama Mama Sakarabaie Keribo Shibaya Santo Robo Oh Ribaba Babaie santarababa lobraye kerebo Rababa Lo Babaie Keribo Shibaya Santa Rababa Santa Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur. Consacrer ma vie entière Et ce qui est à moi Reconnaissance pour tout est bien bienfaits Me voici Seigneur Pour te consacrer ma vie entière Et ce qui est à moi pour tout est bien fait nous voici et voici seigneur pour te consacrer mmh. nos vies entières et ce qui est à nous encore une fois mmh. reconnaissance pour tout est bien fait nous voici seigneur Adoratrice Est-ce que tu entends les paroles De ce cantique En reconnaissance pour tous ses bienfaits Qu'est-ce que tu peux lui offrir Qu'est-ce que tu peux lui donner Si ce n'est ta vie Si ce n'est tes talents Si ce n'est euh, Je ne sais pas Donne-toi entièrement à ce grand Dieu Donne-toi Donnons-nous entièrement à ce grand Dieu « Donnons-nous notre temps, donnons-nous notre vie, donnons-lui nous euh, donnons -lui, euh, notre, nos dons. Ce n'est pas pour nos beaux yeux qui nous a dotés de ces dons. Ce n'est pas pour faire le malin. » Mais c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. C'est pour faire éclater sa gloire. Kerebo Santaraba. Toi qui as un don de chantre, mets ce don à euh, euh, euh, contribution pour sa gloire. Kori ba che kerebori mama ye karamba che gedege. Toi qui a un don d'intercession, ori ba ye kereboshi brya sakata. En reconnaissance pour tous ces bienfaits, oh, mets ce talent de d'intercesseuse, d'intercesseur. Oh, Karabache Geregé. À son service, Karabaché Kerebo ribaye karaba. Toi qui as un don de libéralité, Robaye Kerebo, Shibraya Sakaraba. Mais ce don, oh rabaye, kerebo Shibraya Kanta. Au service des veuves, des orphelins, de ceux qui en ont besoin. Rebaya Karaba Shekedge. En reconnaissance, Seigneur, de tous tes bienfaits. Toi qui as donné ta vie pour nous. Toi qui t'es dépouillé pour nous. toi qui... Bénédiction, tu t'es fait malédiction. Oh rabaye kerebo riba sota. Oh riba yekerebo. Tu t'es dépouillé de ta royauté, raba shekerebo. En reconnaissant de tous ces bienfaits, Seigneur, nous ne pouvons que te donner nos vies. Nous ne pouvons que t'offrir nos talents. Nous ne pouvons que te donner. Oh, rabaye kerebo, shibrayasa, karaba ke torobo, shibrayasa. Merci Jésus. Koribaiekerebo oh, sabraya kantaraba. Oh Rabaye kerebori baba baba ye boto toro bo rakam toro bo sigara baba baba re baye koroboshi bro yo sokorobori baba baba hallelujah oh rabaye kereborobo sotoro bo sigari ama sotoro nous te somme fini ma rofanessan seigneur pour toutes tes bienfaits et nous continuerons d'être reconnaissant d'être reconnaissant rabaye oh, kerebo shibra ya sakara baba mon merci seigneur merci seigneur mon papa ne pouvait pas se débarrasser de sa royauté pour moi. Oh, Rabba Yekerebo, mais toi, tu l'as fait, Seigneur. Ma mère ne pouvait pas se, se dépouiller pour moi. Elle ne peut pas donner sa vie pour moi. Mon père ne peut pas donner sa vie pour moi. Mais toi, éternel, mon Dieu, tu l'as fait pour moi. Tu m'as donné un nom. Comment ne pas te louer Comment ne pas te célébrer Oh, moi qui n'avais pas de nom. Moi qui n'avais pas de nom. Moi qui n'avais pas, pas de nom. Tu m'as donné un nom. Tu m'as donné un nom. Tu m'appelles ta faveur. Tu m'appelles Gloria. Rebayekerebo Shibraya Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Moi qui étais délaissé, moi qui étais rejeté, oh Éternel, tu es descendu dans le très du péché, de la boue, pour aller me chercher. Tu m'as lavé, tu m'as lavé, et tu m'as parfumé. Aujourd'hui, je sens bon par ta grâce, Seigneur. Je sens bon, par ta grâce, Seigneur. J'ai un nom éternel. Oui, j'ai un nom. J'ai un nom, Jésus. J'ai un nom. Désormais, je ne suis plus délaissé. Désormais, je suis la fille du roi des rois. Désormais, je suis princesse. Je suis princesse. Je suis princesse. Par toi, Seigneur. Par toi, Seigneur. Par toi, Seigneur. Oh, Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Adorateur, adoratrice. Adorons le Seigneur, Adorons le Seigneur, Adorons le Seigneur, Adorons le Seigneur, ne te retiens pas, si tu es le français, la langue française est limitée, tu peux l'adorer dans ta langue maternelle, tu peux le faire, Oh je suis une privilégiée. Parce que j'ai Jésus avec moi. Je suis privilégié. Mon Père, le Père, le Créateur du ciel et de la terre, le créateur, le créateur de toutes choses est avec moi. Il est mon Père. Je suis privilégié. Il est mon Père. Je suis privilégié. Oh, Sakaraba, C'est pour cela que je peux dire, Oh, Mankene, Mankene, Mankene. Jigite mo mi na i mankene Mankene, te mo mi fait i mankene Mankene, Jésus te mo mi fait i mankene Sebe mo do c'est le mot dont à manquer, manquer, manquer, manquer, Jésus fait, manque, il il me me manque, il manque, me fait à manque ou arrive mode fait à manque ou arrive mode fait à manque' y avait mode fait à manque fait Mon me fait à Markene, Markene, Markene, Markene. Adonai te m'a mis fait à Markene. Mobri be mode of a Markene. Se fabre mode of a Markene. Erobe mode of a D'où l'ab fait à Mankeneh. Mankeneh, Mankeneh, mi fè à Mankeneh. Mankeneh, Mankeneh, Mankeneh. Matigitemmo mi fè à be fait à Mankeneh. Moi, je suis à faire à je de à à je à à il fait à fait à fait à fait à Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia. Quand cantique veut simplement dire « Celui qui n'a pas Jésus, il est malade », il y en a qui ont le pouvoir Mais ils sont malades parce qu'ils n'ont pas Jésus Il y en a qui ont l'argent Ils sont malades parce qu'ils n'ont pas Jésus Il y en a qui ont des maisons Ils sont malades, ils n'ont pas Jésus Quand tu as Jésus, tu as tout Oh Tu as la santé Il y en a, ils ont l'argent Mais ils sont malades Leur argent, ils ont besoin De prendre juste un verre d'eau Mais leur argent ne peut pas prendre ce verre d'eau pour eux, Rekaiyabase, Keremori Baba, adorateurs, adoratrices, nous le sommes chérie, des privilégiés de de parce que nous, nous, vrai, nous avons Jésus Christ, nous avons le grand Dieu, nous, nous, nous avons tout Kori Bache, Keremori Baba, Yakasata Raba, oh Roboie, Keremori Shibrayasa Karaba Kento Robo Shibrayasa Keremori, Librayasa, Brayakento Keremori Shige Keremori Kosi Brayasa, oh béni soit tu Elohim béni soit merci tu Élohim, Gloire à toi Seigneur. Oh, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Toi qui ne nous as jamais abandonné, l'ami fidèle. Toi qui n'abandonne pas comme les camarades ou les amis, ceux avec qui nous mangeons, nous nous levons, nous faisons tout, ceux pour qui nous avons tout donné. Mais au moindre petit eh, eh, eh, bobo, petit obstacle, une il nous fuit, il nous lâche, il nous laisse tomber. Mais seul eh, toi, tu n'abandonnes pas. Quel que soit eh, l'issue de la situation, tu es avec nous, Seigneur. Béni sois-tu éternel, mon Dieu, mon roi. Louange oui. à toi. Fidélité à toi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Éternel. Merci l'Éternel Rocher. Mon Dieu. ne dort jamais Il est l'éternel rocher Ton Dieu ne dort pas Il est l'éternel rocher Ton Dieu ne dort jamais Oui, il ne dort jamais tu penses qu'il dort. Laisse-moi te dire qu'il ne dort jamais. Il ne dort jamais. Il ne dort jamais. Quand toi tu penses qu'il dort, qu'il t'a abandonné, adoratoire, adoratrice, je te dis qu'il ne dort jamais. Il ne dort jamais. Il, il, veille Rocher, il veille sur toi, il veille sur toi, il veille sur nous, don, il veille sur moi, il veille sur nos enfants, il, il, il veille sur nous, oh, comme la prunelle de ses, il ses yeux, il ne dort pas, il ne dort pas, parce qu'il apporte une réponse, il nous apporte une réponse. Son silence ne veut pas dire qu'il dort. Son silence ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Son silence ne veut pas dire qu'il ne nous écoute pas. Son silence ne veut pas dire qu'il n'entend ne pas. Ne pas, qu pas nos supplications. Il vient te dire ce soir, ne crois pas qu'il dort. En vérité, papa ne dort jamais. Oh nous-mêmes, les mamans, lorsque nos bébés sont à côté de nous, il ils nous arrive il parfois rocher. de dormir, ne de nous assoupir. Il rocher. Oui, écoute ce cantique. Il, il... il ne dort pas, il ne dort jamais. Tu es yes, Yahweh, tu ne dors pas. il ne dort pas. Tu es il veille sur rocher. nous. Papa, il veille sur nous. Aucune minute ne va tu passer devant lui. Rocher, il, il veille ténètre sur ténètre nous. Pas, tu ne dors pas. Oh yes. Dieu l'éternel rocher. Oh hallelujah. Tu ne dors jamais. Il papa, ne dort jamais. Tu ne jamais. Est-ce que tu peux comprendre cela, papa, adorateur, adoratrice, toi qui penses qu'il t'a oublié. Toi qui penses qu'il t'a laissé tomber, papa, à cause de dors, pas cela, pas tu as commencé à prendre des idées, tu à, à, à, à, à, à, à, à, à te mis dans, dans tes tu pensées. Es, tu, tu es, es découragé. Es, tu es découragé. Tu, tu es découragé, me dit l'Esprit de Dieu. Tu es découragé. Laisse-moi te dire qu'il ne dort pas. Son silence n'est pas un oubli. Son silence n'est pas un abandon. Je... Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Il n'abandonne jamais. Tu ne Il n'est pas infidèle. Abandonné. Il n'est pas infidèle. Tu ne m'as jamais abandonné. Il n'est pas infidèle. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu ne m'as jamais. Abandonné. Mon fils, ma fille, ressaisis-toi. Tu ne m'as jamais. Ressaisis-toi. Car moi, l'Éternel, je n'abandonne jamais, jamais, jamais. Je n'abandonne jamais. Depuis que mon silence ne veut pas dire que je t'ai abandonné. Jamais, mon silence ne veut pas dire que je suis sourd à tes supplications. Ne, mon silence ne veut pas dire tu que je t'ai laissé tomber. Je ne déçois jamais. Je n'abandonne jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. jamais. que je suis dans la main de Oh, il, il ne m'a jamais En vérité, en vérité, il n'abandonne jamais. je suis dans la main de il n'abandonne jamais. Son temps n'est pas notre temps. Il ne dort pas. Il Son il temps n'est pas notre il temps. Ne pas. Il ne dort pas. Tu veux qu'il te réponde papa, maintenant? Laisse-moi te dire, c'est pas à toi de lui dicter. Sa conduite tu envers tu toi. Attends son temps. Attends son, temps. Attends son temps. Oh, papa, Attends, son son temps. temps. Attends son temps. Attends son temps. Attends son temps. Son temps est le cher. meilleur. Il La ne voyez, vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. Yes. Yahweh, tu en vérité tu ne dors pas oui. mon papa tu ne dors pas oh chers les enfants papa, tu si seulement si vous pouvez voir combien de fois je vous aime si vous pouvez savoir combien de fois je vous aime si vous pouvez savoir combien de fois je vous aime si vous vous m'attristez parfois par vos comportements. Vous m'attristez parfois par vos attitudes. Comme si je ne suis pas capable. Comme si je ne suis pas capable. Pourquoi promenez-vous des regards inquiets? Pourquoi promenez-vous des regards inquiets? Votre temps n'est pas le mien. Votre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 je suis le maître de temps et des circonstances, mon nom est le temps, mon nom est le temps, mon nom est le temps, mon nom est le temps. Mon silence ne signifie pas que je vous ai oublié. Mon silence ne signifie pas que je vous ai oublié. Mon silence ne signifie pas que je vous ai abandonné. Mon silence ne signifie pas que je vous ai abandonné. Je vous vois. Je vous vois mes enfants. Je vous vois mes enfants. Je vous vois mes enfants. Je vous vois mes enfants. Je vous vois mes enfants. Je vois vos efforts. Je vois vos efforts. Je suis celui qui récompense. Je suis celui qui récompense. Je suis celui qui récompense. Je suis celui qui récompense. Juste un peu de temps. Juste un peu de temps pour certains d'entre vous. Vous verrez ma gloire s'éclater. Pour certains d'entre vous, vous verrez ma gloire s'éclater. Tu es la chair. Tu es la chair. Tu es la chair. Tu es la chair. Ne laissez pas la chair prendre le dessus. Ne laissez pas la chair prendre le dessus. Ne savez-vous pas que vous êtes un petit Dieu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 dans la dimension de votre Père que je suis Opérez dans la dimension de votre Père que je suis Commandez Commandez Les choses elles prendront place, elles prendront place Commandez J'ai créé le monde par la parole J'ai créé le monde par la parole J'ai créé le monde par la parole je vous ai fait à mon image et à ma ressemblance Vous êtes des petits dieux Vous êtes des petits dieux Vous êtes des petits dieux Vous êtes des petits dieux, des petits dieux. Commandez, craignez Craignez Craignez par la parole que j'ai mise dans vos bouches Créé par la parole, créez par la parole, créez par la parole, créez par la parole. Oh. Oh. Vous ne laissez l'ennemi prendre le dessus, vous malmenez. Alors que je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Ai tout donné. Oh. Yeah. Je vous ai tout donné, mes enfants. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Sortez de votre sommeil. Sortez de votre sommeil. Sortez de votre sommeil. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné. Réveillez-vous. Sortez de votre sommeil et créez par la parole comme j'ai créé comme j'ai créé ce monde par la parole oh, vous êtes des petits dieux Dieu. vous êtes des petits oh, dieux oh, vous êtes des petits oh, dieux vous êtes des petits oh, dieux Dieu. Dieu. Dieu. oh, Dieu. Dieu. Amen Oh, tu es caramba, chèque, et aussi, brahé. J'ai déjà été de la même nature et que vous. Je dis de la même nature que vous. Il a commandé au soleil de s'arrêter sur le Quand oh, Koramayé kerebo shibraya sakama »« L'orokou shé kerebo shibrayo »« Karamase kerebo shibrayo »« Oh sakantarama ye kerebo shé Le shibrayo »« kerebo »« Oh rakayama sakarama ye kete »« Opérer dans une autre dimension »« dans une mes enfants, je vous ai tout donné, je vous ai tout donné, je vous ai tout donné, je ai tout donné. Oh, Raka Sheki. caché, oh, comment les gens vous obéiront, Commandez vous obéiront. Oh, sori qui toroko caché, aura caché, aura caché, Oh, Jesus, go to my Corima ma queremos Roba yekere mo Shibraya kanta raba yekere Shabara O yama si tari yama Oh hallelujah hallelujah Kori ma sakara raba yekere santa raba Oh rama Oh rekere mo Shibraya santa raba baba Oh raba yekere mo baba Oh rama yekere Adorateur, adoratrice, tu as un Dieu puissant là-haut. Quand tu cries, il entend. Quand tu cries, il entend. Quand tu cries, il entend. Non seulement il entend, il t'exauce aussi. Il t'exauce également. Il t'exauce également. Il t'exauce également. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu tout pouvoir. Tu as reçu tout pouvoir. Lève-toi et exerce ton pouvoir. Lève-toi et exerce ton pouvoir. Lève-toi et exerce ton pouvoir. Lève-toi. Lève afin que les circonstances changent. Tu peux les changer. Tu peux les changer autour de toi. Alléluia. Tu peux les changer autour de toi. Tu peux les changer autour de toi. Tu, autour de de toi. tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu, déclare la parole de l'Éternel. Nous sommes des dieux, nous sommes des dieux, nous sommes des dieux à la ressemblance de notre Père. Levons-nous, levons-nous et manifestons ce pouvoir que nous avons reçu de notre Père, ce pouvoir que nous avons reçu d'en haut. Oh Saint-Esprit du Merci, Dieu vivant. Saint -Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci, Merci Saint-Esprit pour ta parole. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Pour Jésus. le message de l'éternel. Merci oh, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Oui Seigneur, j'avais voulu t'adorer, te célébrer, mais Seigneur, tu as voulu conduire ce moment autrement, tu es souverain, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Merci d'avoir parlé à nos cœurs, merci d'avoir parlé, de nous avoir parlé, et nous croyons que ces Seigneur, paroles, Seigneur, ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. Nous sommes des enfants obéissants, Seigneur, Papa. Nous nous leverons et nous agirons conformément merci, à ta prescription de ce jour. Nous allons nous lever, les adorateurs, les adoratrices et moi-même y compris. Nous allons nous lever. Merci, et manifester le pouvoir les, que tu nous as donné. Oui, Seigneur, nous allons nous lever de te et nous allons crier, nous allons amener Merci, à l'existence les choses que nous voulons voir dans nos vies vie, parce que tu nous as donné tout pouvoir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Merci. Merci Seigneur, il convient de te dire merci, il convient de te dire merci, il convient de te dire merci. Il convient de te dire merci. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Béni sois-tu éternel, ah, mon Dieu. Dieu bon. oui. Merci Seigneur pour ta parole Baba. vivante. Merci mon Dieu. Adonai, tu es tout puissant. Tu nous as donné le pouvoir et nous prenons l'engagement d'exercer ce pouvoir afin que... Tout change autour de nous. Oh oui. Seigneur, car tu as dit, ta parole dit que tu, tu attends avec euh, un ardent non, désir oui. la révélation des fils de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ce soir. Merci éternel mon Dieu de nous avoir rappelé que nous sommes des dieux, qu'a fait à ton image et à ta ressemblance. Tu nous as donné tout pouvoir éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, parce que nous allons exercer notre pouvoir. Nous allons faire changer les choses autour de nous. Amen. Merci, pour donner gloire à ton nom. Alléluia. Pour donner gloire à ton Alléluia. nom. Alléluia. Afin que le monde sache que Alléluia. nous adorons un Alléluia. Dieu véritable. Alléluia. Nous adorons un Dieu qui est réel. Alléluia. Nous adorons un Dieu qui est puissant. Oh, oh Jésus, merci Seigneur. Merci éternel Alléluia. mon Dieu mon roi. Merci. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Merci, Alléluia. Seigneur. Tu Merci. es le Dieu vivant. Oh, yes. Personne n'est comme toi. En vérité, tu es Yahweh. Oh, yes, en vérité, ton nom est infiniment grand. Le nom qui est au-dessus de tout nom. something Élevé, en vérité, tu as si sur ton trône élevé. Dans les cieux. Tout dans les te cieux de Romain. À qui on va rendre hommage si ce n'est toi, un es grand Dieu. Éternel des armées. Saint, Seigneur, elles sont son puissant. Non, tu es assis. Tu es assis. Sur ton trône élevé, et tout dans les cieux te rend hommage. Tu es trois fois saint, éternel des armées. Saint, saint, saint, est ton puissant nom. Il n'y a, ah, a, a, ah, a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Papa, il n'y a, oh. a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. En vérité, il n'y a que toi, toi a et que toi, toi seul. Oh, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a, a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jéhovah. Il n'y a que toi. C'est vrai. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Oh, travaillez, Kerem Osi, Braia Santana. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer Comment ne pas t'adorer Comment ne <t> pas <'il> t'adorer Comment... Adore le Seigneur devant toi tout je non fléchira au roi vertu de gloire qui, qui peut dit aucun adorateur ne peut dire que tu n'es pas Seigneur Jésus mon L'univers, tous genoux fléchis en toi, tous genoux fléchira au roi vêtu de gloire. Seigneur. Mon oh Dieu, Dieu, tu es bon, spéciale Dieu, adoration. Dieu, comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul au oh, Jésus-Christ, le grand Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu es toujours prêt à me sauver. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tu es toujours prêt à nous sauver, je à je nous bénir. Oh. Mm. Seigneur, mon Dieu, tu es grand. Oh. Est-ce qu'il y a un Dieu comme, comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul oh Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Par toi, Jésus. Oh, ce soir. C'est un soir particulier, un soir spécial. Le premier jour du mois de novembre, il dit, l'ouvrier mérite son salaire. Oh alléluia. premier jour du mois de novembre, oh, oh, oh, oh, oh, c'est ce qu'il nous demande. C'est ce qui nous demande, arrêtons les pleurs, arrêtons les lamentations. Royama nous sommes délivrés des lamentations. Oh Alléluia oh, Alléluia Alléluia kerebo Alléluia c'est terminé, des personnes qui sont là, rien que pour dire tout va bien, même quand ça ne va pas, tout va bien. Alleluia. La louange dans nos bouches chaque jour, la célébration, la joie Alleluia. sur notre visage. Rokaya massa karabaye prorokosotoro boribaba, les massa karabaye kerebo shakaraba baba yende, oh sabraya ya karabache kete kerebo sibra ya kanta, oh baye kerebo sabra ya kende, oh Seigneur, tu fais rien au hasard, rabaye kerebo roko si tariaba. moi-même je ne savais pas. L'adoratrice la Georgette non plus ne savait pas que nous allions avoir un tel moment devant ta présence. C'est vrai que c'est moi qui suis à la direction ce soir. Mais je vais laisser le soin à l'adoratrice Georgette, certainement. Le Seigneur a quelque chose... Lui a mis quelque chose à, à cœur. Et ce moment, je vous dis, ce trio, ce moment-là, c'est même pas en vain. Rémaille, kerebo, « Oh, che, kerebo, Yes, mon désir. Alléluia. Celui de ta dos. Seigneur, entends Seigneur. la voix de ta fille. Je veux t'exprimer. Elle veut t'exprimer. Mon désir. Son désir. Oh, celui de, va. celui de t'adorer, papa. papa Yahweh. Ta chouchou veut t'adorer. oh Ta chouchou veut t'exprimer. son désir. Celui de t'adorer mmh. ce soir. Yes. Je veux t'exprimer. Yes. Mon Jésus. désir. Oh, hallelujah. Je veux t'élever ce soir. Oh, yes. Je veux t'exprimer, mm. papa. Oh alléluia. Mon désir, mm. celui de t'adorer ce soir. Ah yes. Car tu es hey. comme un étendard. Hey. Tu es mon bouclier. Tu es son bouclier. Tu es, tu es mon bouclier. ta chouchou. Tu es, tu es son rocher. Tu es mon papa. Oh, oh tu, oui, es tu es son papa. Hey. Tu es l'éternel mm. Dieu. Tu es, tu es mon étendard. Ah, oh, Alléluia. Oui, mm. Tu es mon papa. Tu es celui oui, en qui elle oui, sa force. Oh, tu es suis, mon rocher. Oh, tu oui, es celui oui, en qui elle se confie. Mon papa, oh, mm. Tu es mon papa. Alléluia. Pourquoi je veux t'exprimer ce soir, hey, hey. Mon, désir, hmm. hmm. ce soir. Mon désir Celui de t'adorer Papa Je veux t'exprimer Ce soir Mon désir Celui de t'adorer Seigneur hmm. Yahweh oui. Oh je veux hmm. t'exprimer yes, Mon désir Merci, Seigneur. Celui de t'adorer Gaklivali Oh, je veux t'exprimer, mm. mon désir, celui de t'adorer, Papa. Mm. Oh, je veux t'exprimer, mm. mon désir, celui de t'adorer, Yahweh, oui, car tu es. Mon étendard tu es. Mm, tu es son bouclier, étendard. Son bouclier tu, tu, es, es, tu es, Seigneur. Tu es mon rempart. Oh, oh, son rempart tu, tu es, Adonai Tu es mon papa. Oh, C'est vrai, Yah Seigneur, oui. tu es son papa. Tu es l'éternel Dieu, tu es. Tu es mon pourvoyeur. Oh tu es. Tu es mon rocher. Oh tu es. Tu es ma lumière, oh Yahweh, tu es mon papa, oh Yahweh, tu es mon étendard oh Jéhovah, tu es mon Yahya, oh Dieu. Oh, gloire à toi Jésus, béni soit ton Saint-Nom. Seigneur, je ne veux t'exprimer ce soir que le désir de t'adorer, parce que tu es Dieu, et en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Alléluia, il n'y a point de Dieu. Tu es le Dieu vivant, personne n'est comme toi, tu es Yahweh. Et Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Quelle que soit ma condition, je chanterai des louanges pour tout est donc parfait. Je te dis merci. merci. Alléluia. Hey! Oh Dieu tout puissant, mm -hmm. je te loue mm -hmm. et je t'adore. Mm -hmm. Pour tout est donc mm -hmm. parfait. Jésus, je te dis merci. Nous te disons merci. Yaya. Oh Dieu tout puissant, mm -hmm. je te loue. Et je t'adore. Oh Jésus, nous Pour te louons, nous t'adourons. Pour tous tes dons parfaits, je te dis merci. Nous te disons merci. Papa. Quelle que soit ma condition, oh. je chanterai tes louanges. Mm. Pour tous tes dons parfaits, mm. je te dis merci. Merci Seigneur. Quelle que soit ma condition, oh, je chanterai tes louanges. Nous chanterons tes louanges. Oh, Ta fille chantera parfait, tes louanges. Je te dis. Pour tes dons parfaits, elle te dit merci. Oh, quelle que soit ma condition, Yahweh, mmh. je chanterai tes louanges. Mmh, en vérité, oh, tout est donc parfait. Mmh. Je te dis merci merci Seigneur alléluia merci Seigneur gloire à ton nom Jésus gloire à ton nom Jésus gloire à ton nom Jésus béni soit ton saint nom béni soit ton saint nom béni soit ton saint nom béni soit ton saint nom béni soit ton saint nom béni soit ton saint nom Jésus-Christ de Nazareth nous te louons, nous te disons merci. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, l'agneau de Dieu, gloire. 3 et c'est votre fille, votre fille, toutes les adoratrices, c'est notre fille. C'est avec elle que j'étais au moment du programme du chant Franklin, son grand frère, et je lui ai dit de m'accompagner, elle va prendre un peu l'onction. Et grâce à, à l'adoratrice Georgette, vous l'avez entendu, et c'est elle avec elle que nous clôturons ce moment merveilleux que nous avons passé en présence de notre yaya. Merci et Merci et à demain pour un autre moment encore plus glorieux que celui-ci. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Bonne nuit sous la protection divine. À demain.